Bonsoir, j'espère que vous passez tous un bon après-midi et les préparatifs pour les fêtes de fin d'année sont en train d'aller correctement, j'espère. Alors, ce soir si je me tiens encore devant vous, c'est précisément à cause de cette fin d'année que je suis là, parce que c'est à travers à cette période exactement de l'année que Parce que vous avez besoin d'argent, besoin de protection, besoin de faire fructifier vos affaires, vous vous lancez à la recherche des maîtres marabouts qui peuvent vous aider pour tous vos travaux de spiritualité. Et c'est également à ce moment que les jeunes des des différents pays d'Afrique, surtout le Bénin, parce que moi je suis au Bénin et j'en suis témoin, Profitez de cette occasion là pour vous créer des misères, anarquer les gens et créer toutes sortes de délits. Alors, c'est pour pouvoir mettre l'accent sur ces choses-là et vous tenir vraiment, vous mettre vraiment en garde. Parce que je ne sais pas à quel moment j'aurai encore le temps d'être de vous parler, de vous sensibiliser par rapport à ces choses-là. Parce que vous savez, en fin d'année, il y a beaucoup de travail que nous faisons. Il y en a énormément. Or, on dit que la répétition est pédagogique. Il faut que je sois en train de dire, de dire, de répéter, pour que ça commence à entrer dans les têtes des gens et à rester. C'est vrai que tout ce que nous faisons avec le, le ministre de tutelle, le ministre de la Culture, le président, les forces de l'ordre dans le pays, on est en train d'arriver à, à ralentir ce phénomène-là d'Anna sur les réseaux sociaux par rapport aux travaux de la spiritualité. Surtout que le Bénin est le pays retenu pour le Vaudou. Le 10 janvier et prochain, nous aurons encore la fête nationale des religions endogènes et tout ce qui est en train de se passer. Donc, euh, c'est pour vous sensibiliser, parce que je crois que ce sera la dernière fois avant la fin de l'année, pour vous mettre en garde par rapport aux faux. Parce que je vous assure que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux, beaucoup de faux marabouts, qui font tout ce qu'ils peuvent pour vous attaquer. C'est vrai que nous, nous sommes là, il y a des gens qui ont trouvé satisfaction, mais il y a beaucoup aussi qui ne trouvent pas satisfaction et qui, à cause de cela, incriminent tout le monde. Pour cela, je vous dis vraiment que nous sommes désolés. Je parle au nom des têtes couronnées du béni, on est vraiment désolés. Mais ce n'est pas de notre faute aussi parce que tous vous ne mettez pas en pratique ce que nous disons. On dirait ces choses depuis longtemps. Peu importe le marabout que vous contactez, peu importe ce que vous voyez dans ces vidéos, n'importe quoi, ça renommé, indiquez de lui ce que nous vous disons, sa pièce d'identité. Et je vais vous expliquer très brièvement pour. Quoi on insiste par rapport à cela Sur les réseaux sociaux, moi je suis le marabout Banabé Dodi par exemple. J'ai mon nom fort, mais je ne vais pas venir vous dire que ça c'est mon nom fort, le nom que les génies m'ont donné. Et ma pièce, sur ma pièce d'identité, il y a un autre nom. Si vous voulez m'envoyer à moi de l'argent par exemple, et que vous ne trouvez pas Banabé Dodi, pourquoi vous allez me l'envoyer Il n'y a aucune excuse que je peux vous donner. Mais malgré cela, quand vous vous trouvez une pièce d'identité seulement, la personne peut s'appeler des sous ou bien que il se dit maître marabout des sous ou bien quelque chose. Vous allez lui envoyer votre agent, il va vous envoyer une pièce sur laquelle il s'appelle peut-être Fondi Dieu Donné. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et malgré ça, quand vous avez trouvé une pièce d'identité seulement, vous envoyez, non. Même le dernier des billets. C'est que si je dois envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est le nom qu'il me donne. Là, c'est ce que je vais je arriver vais, euh, à donner à la banque aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La personne ne peut pas dire sur les réseaux sociaux qui s'appelle tel vous envoyez une pièce d'identité sur lequel il y a un autre nom il vous dit que c'est lui sa pièce sous prétexte que l'autre, c'est son qui Faut bien le nom d'ingénie, c'est faux. Donc, je veux vraiment vous mettre en garde par rapport à tout cela. C'est le moment idéal pour vous le dire parce que après cette vidéo que je suis en train de faire, les travaux sont beaucoup. Nous devons préparer la fin de l'année, la fin du 10 janvier. Et pour cela, nous les marabouts, on est vraiment très très occupés. Donc, pour ceux qui ont entendu et qui comprennent, c'est bon. Je voudrais demander aussi à ceux qui me contactent et qui ne reçoivent pas vie de réponse. Ne vous fâchez pas. Peu importe ce qui va se passer, à la fin de la journée, je vais vous répondre. Mais vous ne pouvez pas exiger que je vous réponde en même temps parce que les travaux sont trop. Et c'est parce que vous ne voulez pas être patient que vous allez vers le Marabou pour vous faire naquer. Je vous dis que la patience est un chemin d'or. Peu importe ce qui se passe, patientez au moins bien 4 heures ou bien 48 heures. Après ça, si la personne ne vous répond pas, vous allez savoir qu'il est très occupé et vous pouvez aller voir ailleurs. Vous lui demandez qui vous pouvez aller voir pour qu'il vous aide. Parce que nous, les vrais marabouts, les têtes couronnées, on se connaît, vous comprenez, on se connaît, les autres, parce que je vous assure, il y a beaucoup de faux. Avec ma dernière vidéo, vous avez vu que les forces de l'autre sont en train de travailler et les malfrats sont en train de se faire arrêter. Mais il y en a encore qui continuent de sévir et je voudrais vous demander de faire beaucoup attention, surtout en cette période de fin d'année où tout le monde a besoin d'argent, c'est brillant. Utilisons beaucoup de certains pour vous anaquer. Prenez garde, faites très attention. Aussi, pour cette fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui voudraient se remettre avec ceux avec qui ils sont, ou bien ils voudraient une harmonie dans la famille. N'hésitez pas à me contacter le Grand Maître Maravouto du Bénin au plus 829 53 24 94 25 parce que, en fin d'année, c'est en fin d'année qu'on décide ce qu'on veut pour la nouvelle année. Si tu veux que ton mariage soit heureux, c'est maintenant que tu vas commencer à prendre des précautions. Si tu veux que ton amoureux te vienne, c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, pour tous les travaux de retour, d'affection, de filtre d'amour, contactez moi je suis disponible, comme je vous le dis tout le temps, et je suis toujours prêt à vous aider, peu importe la situation. Et... Ce n'est pas à compter le portefeuille magique parce que, malgré tout ce qu'on dit, c'est l'argent qui gouverne ce monde aujourd'hui. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas aller à l'hôpital, tu ne peux aller à l'école, tu ne peux aller nulle part. Vous comprenez Donc, euh, avant ah, la fin de cette vidéo, je vous ferai aussi une démonstration du portefeuille magique. Ce portefeuille magique qui fait qu'on vous en a beaucoup, parce que vous ne comprenez pas les choses, mais j'ai déjà expliqué plusieurs fois que ce portefeuille ne contient pas de sacrifices humains. Ce portefeuille est fabriqué avec des ingrédients naturels, des feuilles de brousse, ce qui fait que ça n'a aucune conséquence sur vous, sur vos familles ou vos proches. Mais il faut être majeur avant de pouvoir utiliser ce portefeuille-là. Parce que les jeunes, nous savons qu'ils ne savent pas dépenser l'argent, c'est n'importe quoi qu'ils font avec l'argent. C'est pour cela que j'exige que ce soit des gens majeurs, qui ont déjà une famille au moins, ou bien un travail, qui me contactent. Pour tous ceux qui voudront faire ce portefeuille qui ne remplisse pas ces conditions, ne prenez même pas la peine de me contacter. Parce que je ne vous le ferai pas. Et vous ne pouvez rien me cacher parce que les génies sont là et voient tout dans l'invisible. Donc, euh, voilà les quelque chose dont je veux vous parler pour que vous puissiez garder ça en tête et savoir comment vous devez procéder. Je voudrais demander aussi à tous ceux qui me suivent et qui ne partagent pas les vidéos, qui ne s'abonnent pas. Vous vous faites du mal et vous faites du mal à vos confrères aussi. Parce que c'est en faisant ces actions là que les autres aussi sauront. Nous, on, on fait tout pour continuer à faire les vidéos, mais vous ne vous faites pas votre part de choses. Donc, euh, sans plus tarder, je vais passer à la démonstration. Mais je vous prie de commencer à vous abonner massivement à la chaîne, de liker, de partager pour informer le plus grand nombre là je vous en remercie donc euh, sans plus tarder comme je vous l'ai dit voilà le portefeuille magique ça c'est un travail qui est déjà fait c'est déjà fait comme vous le voyez les gens qui parlent de double poche ou bien de triple poche moi je ne veux même pas perdre mon temps avec ces choses là parce que je ne sais pas si dans ce portefeuille il y avait déjà de l'argent ils sont en train de faire ceci ça c'est impossible peu importe ce pouvoir là que j'ai et c'est devant vous que ce portefeuille-là va produire une somme de 1,5 million de francs. Après quoi, je vais l'envoyer à celui qui en a besoin. Donc, regardez encore attentivement à l'intérieur de ce portefeuille-là. Voilà. Donc, je le fais, vous avez bien vu. Et je le pose là, au pied des génies. Pour que le travail puisse se faire. Voilà. Re-sobez.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 Voilà, je voudrais vous demander de vous suivre très attentivement parce que les génie ont déjà été invoqué et vous le savez très bien. Ce portefeuille-là ne le peut rien faire les génies. Ce sont les génies qui, dans les visibilités, vont dans les grandes banques. Là où il y a de l'argent pour vous ce portefeuille-là. Et c'est pourquoi je vous dis que ça n'a aucune conséquence sur vous, bien vos proches. Votre contrepartie dans ce travail, c'est la somme que vous devez envoyer chaque... Fin du mois pour pouvoir remercier les génies et leur donner plus de pouvoir pour pouvoir continuer à faire leur travail. Aussi, je voudrais attirer l'attention des gens sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et cette chose-là, c'est ceux qui veulent venir ici. Comme je le dis souvent, moi je n'ai pas de, de cabinet. Je ne suis pas comme les maîtres marabouts que vous trouvez maintenant qui vont apprendre les choses dans papier. Non. Moi, j'ai hérité de ce pouvoir-là depuis mes ancêtres, depuis les ancêtres et ce sont ceux qui l'ont conféré. Si vous devez venir ici, parce que vous n'êtes pas initié, ici vous ne voyez que ce que vous pouvez voir. Pour ce que vous ne pouvez pas voir, on va vous purifier. Donc, tous ceux qui vont décider de venir ici, si on vous parle de purification, c'est pour cela. Si vous ne pouvez pas rester dans votre pays, et si vous faites confiance à la personne, votre travail sera fait. Sans plus tarder, je vais vous montrer cette production là et on va se dire à bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez ici maintenant Qu'est-ce que vous voyez J'espère que vous me suivez très bien. Ce sont de vrais billets de banque. Ce n'est pas, vous pouvez regarder les numéros. Ce n'est pas ce que vous voyez, les gens vous en a qui disent n'importe quoi. Voilà. Et je vous l'ai dit que ce portefeuille-là va produire une somme de 1 500 mille devant vos yeux. Qu'est-ce que vous voyez Je ne peux pas tout compter, sinon la vidéo sera très longue. Mais j'espère que vous avez vu. Pour tous les autres travaux dont vous avez besoin, comme je le dis toujours, contactez-moi. Je suis au plus de 129, 53, 24, 94, 25. Et prenez souvent la patience que l'on vous répond, parce que peu importe ce qui se passe, avant la fin de la journée, je vais vous répondre. Ça, c'est clair. J'espère que vous avez entendu. Je vous remercie tous. Et à la prochaine ou à la prochaine année déjà, parce que je ne me suis sûr de venir avant... La nouvelle année, je vous remercie, portez vos biens, que les génies soient avec vous. C'est le grand bec marabout aujourd'hui, en 229, 53, 24, 94 25. Merci.